Je vous propose maintenant de synchroniser votre agenda et vos contacts Gmail, encore une fois avec votre compte celle-ci. Pour ce faire, je vais aller dans le menu. Je vais aller chercher mes modules. Et je vais choisir le module à activer. Je vais bien activer le module Google Sync et je vais pouvoir le retrouver tout simplement dans mes réglages. Dans les modules externes, je vais bien retrouver le module que je viens à l'instant d'activer. J'ai un récapitulatif de ce que va me permettre cette synchronisation. Synchronisez vos contacts et utilisez vos agendas Google depuis celle-ci. Je n'ai plus qu'à me connecter.